Dans cette piscine Je suis directrice de la piscine de la Boissière. Quelle a été votre formation Alors j'ai une formation euh, scolaire classique euh, jusqu'en seconde et ensuite j'ai passé un brevet d'état d'éducateur sportif en activité de la natation et sport pour tous. C'est une équivalence bac et donc je suis euh, éducatrice sportive. Quelle a été votre parcours j'ai été éducateur sportif pendant plusieurs années, donc j'ai enseigné la natation et des activités physiques pour tous, aussi bien en association que dans les collectivités. Et j'ai également été chef d'entreprise avec mon mari, nous avons eu une entreprise de jeux d'extérieur pour enfants. Donc là, je me suis occupée de la partie administrative, financière, commerciale, et donc j'ai pu connaître beaucoup de métiers. Est-ce que votre métier est difficile Difficile, euh, bah, chaque métier est plus ou moins difficile, il y a des moments difficiles, et... mais c'est surtout intéressant. L'important dans un métier, c'est de pouvoir euh, s'épanouir, euh, prendre du plaisir, évoluer, se remettre en question parfois. C'est ça qui est intéressant. Quelles sont les qualités qu'il faut exercer pour euh, ce métier alors, euh, être responsable d'un établissement public demande euh, de la rigueur avant tout, euh, de l'esprit euh, d'initiative, de l'autonomie, euh, de la disponibilité aussi forcément, et puis euh, des qualités euh, relationnelles euh, et d'écoute, puisque nous sommes en relation avec le public, avec différents publics, avec les scolaires, la mission est d'assurer la gestion et le bon fonctionnement de l'établissement, d'encadrer de, une équipe de deux maîtres nageurs, deux techniciens et une hôtesse d'accueil et de caisse, de veiller à l'hygiène et la sécurité de l'établissement et puis d'assurer la gestion administrative et financière. Aujourd'hui il y a des évolutions au niveau de la natation scolaire puisque la natation scolaire est obligatoire. De nouvelles dispositions vont être en place l'année prochaine. Donc, Les enfants devront atteindre le palier numéro 3 du savoir-nager, c'est-à-dire à, à l'entrée en sixième, c'est-à-dire être capable de nager 50 mètres. Donc nous notre rôle à la piscine de la boissière, c'est d'une part d'accueillir les primaires. Et de mettre en place des éducateurs sportifs pour soutenir les enseignants qui sont responsables de leur classe et donc euh, du projet pédagogique de l'école et de l'apprentissage de la natation au sein de, de l'école. Et voilà, notre objectif, c'est de faire en sorte qu'un maximum d'enfants sachent nager pour leur sécurité et puis pour pouvoir euh, pratiquer librement euh, des activités. Euh, liées euh, à la mer, comme le surf, la voile, le kayak. Nous sommes dans une région où euh, euh, la pratique de la natation est quand même importante et puis, euh, et puis euh, bah, faire en sorte que le nombre de noyades euh, diminue.